Souvent contraints de devoir se débarrasser de quelqu'un, comme votre belle-mère ou votre femme, beaucoup de personnes font appel à des professionnels, leur métier, tueur à gage. Ces derniers sont payés en échange de leurs crimes, en toute discrétion bien sûr. Qu'est-ce que vous avez monsieur Asseyez-vous. Un, un, un homme me poursuit. Un homme Bon bah, écoutez monsieur, euh, allez hein, dans la salle d'attente, j'ai pas que ça à faire. Mais regardez au moins par la fenêtre Un homme vous poursuit, mais ça c'est que dans la science-fiction que ça existe. Il tente de m'assassiner, je vous le dis! <rire> bien, mais c'est pas possible! Mais un homme qui tente de vous assassiner, on n'est pas dans un film, monsieur! Calmez-vous, hein! Regardez la Moi bon, je regardais par la mais... fenêtre! Mais vous dites n'importe quoi! Mais regardez là-bas! Ah ouais, il a l'air bizarre, gars! Mais il est armé! Oui, je vous ai dit qu'il était dangereux! Oh là là, attendez, on va parler! Je crois que tu vous du mal, cet homme-là! Aidez-moi, s'il vous plaît! Écoutez, je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Je vais regarder sur mon dossier. Alors, il s'appellerait Alfonso Daves. Oui. Et euh, d'après l'ordinateur, il aurait tué oh, une vingtaine de personnes. Il faut faire quelque chose. Avez-vous un plan euh, Il est sorti de prison il y a trois jours, si ça peut vous intéresser. Et Ah oui, c'est un tueur à gage, donc euh, vous êtes sûrement sa cible. Oh, le, le. Mais aidez-moi, s'il vous plaît euh, Oui, bon, c'est mon devoir en tant que détective. Donc, on va établir un plan tous les deux. D'accord oui. Alors, vous allez sortir calmement, normalement dehors. Oui. Vous allez attirer ce tueur à gage dans une petite rue non loin de là. D'accord Moi je vais sortir par une sortie de secours et on va le coincer. Oui. Je vais vous aider. D'accord. On va l'arrêter et le remettre en prison. Voilà. Merci. Allez-y, ne tardez pas, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites Ça, c'est pour avoir écrasé mon char.